Tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Je vais égrainer euh, tout le cannabis que je trouve vraiment ordinaire. Euh, le cannabis qui se démarque pas. Vous savez que Weedman achète plusieurs variétés. Des fois, je le sais, peut-être un petit peu d'avance que j'aimerais pas euh, certains produits. Euh, en regardant les terpènes, quand on sait que caryophyllène est dominant, euh, des fois, quand j'achète un produit du bon, du bon select. On commence à le savoir là, on commence à être un peu déçu de Dubon, Dubon bon Select. Euh, dans le passé, j'ai mis une croix, j'ai mis un X sur Canopy. Euh, j'ai toujours été déçu des arômes de Canopy. Euh, présentement, Dubon, Dubon Select est en train d'être vraiment là, euh, à la limite, euh, à la limite de mes. Euh, je sais pas comment dire ça, mais euh, je commence à être cœuré d'acheter du Dubon, du bon Select. Euh, c'est vraiment de l'argent euh, jeté par les poubelles, j'aime pas ces produits-là, euh, je trouve pas que j'en ai pour mon argent, euh, je trouve pas que c'est 5$ trop cher, je trouve que c'est vraiment 10$ trop cher, je, je, je suis toujours déçu par euh, les variétés qu'on donne, les noms qu'on qu trouve, euh, comme le Girl Scout Cookie, comme euh, le Gorilla Glue, c'est pas des, des, des variétés inconnues euh, à Winman et aux abonnés de Winman. Et quand on goûte les variétés Gorilla Glue, Girl Scout Cookie, euh, qu'on nous présente avec du bon, du bon sélect, c'est effrayant. On est loin de la réalité. On est loin de, du produit recherché. Merci à Philippe. Philippe qui m'a envoyé plusieurs variétés au début du mois d'août. Euh Pink Panther Un gros merci C'est euh, pas le premier que je fume Il est très bon Donc euh, comment je procède euh, Ben écoutez je prends tous les cannabis là, qui, qui commencent à traîner euh, Que ça me tente plus de fumer comme ça euh, J'ai les graines. Je prends mon grinder Un super grinder Santa Cruz Shredder là, Vraiment exceptionnel Hein, on trempe ça là, dans l'alcool pour que ça se décolle et puis que ça puisse euh, redevenir comme un œuf. Et puis euh, vraiment le Santa Cruz Shredder, haut euh, de gamme, haut de gamme pour euh, ce qui est du grinder. Je grind ça, mon ami. Je mets ça dans mon contenant. On shake un peu pour tout mélanger. Et puis, une fois de temps en temps, je me roule un joint de tous les cannabis qui sont à l'intérieur. Des fois, je me sacrifie. Des fois, je me sacrifie. Mais c'est rare, c'est rare que je me sacrifie et que je mets un cannabis que j'aime beaucoup à l'intérieur. Euh, je te dis, je me sacrifie, je pense que je l'ai fait peut-être une fois. Mais euh, c'est vraiment le cannabis que je trouve ordinaire. Le cannabis que je trouve dégueulasse. Il va en avoir un aujourd'hui. Je ne le mets même pas là-dedans. Euh, je le donne euh, à mes amis, à mes, euh, à mes amis. Donc, on va commencer avec le produit biologique. Euh, Anchor. On avait appelé ça sirène. On n'avait pas appelé ça sirène. C'est eux qui ont appelé ça sirène. Donc, j'en ai vraiment pas beaucoup fumé là. Il y a à peu près 3 grammes là-dedans, là. Il y aurait 3 grammes. J'ai fumé un joint de ce cannabis-là. Donc, euh, vous pouvez vous imaginer que ce contenant-là va se remplir assez rapidement. Donc, c'est pas des jokes. Il m'en reste vraiment euh, beaucoup. Donc, on va allumer le Pink Panther. Merci encore à Philippe. J'ai roulé ça là, dans mon papier. Un et quart, Winman. Si vous êtes intéressé, allez sur mon Instagram. Donnez-moi votre adresse. 2 pour 6 10 pour 20 Je vous envoie ça par la poste. Excellent. Donc, on égrène ça. Et puis le mélange que ça va donner, euh, mon buzz, on buzz, avec le mélange de terpènes qui est à l'intérieur et puis tous les cannabinoïdes. Hein, on sait qu'il n'y a pas juste le THC, le CBD. On n'a pas les indications exactes là, des autres cannabinoïdes. 3 grammes, là, ça, ça remplit pas mal mon contenant. Bon ben. Un contenant de vide. On va pouvoir rajouter ça là, à ma murale à, à l'arrière. Ensuite de ça, ce qu'on a ici, c'est quoi? Euh.. Blueberry. Blueberry de Dubon Select. Oh my god. Ah. Encore un gros, gros 3 grammes euh, bleuet poche. Ça goutte le plastique. Euh.. Je comprends pas comment on dirait le plastique est vraiment imbibé dans le cannabis. On n'a pas eu ce pro, on pas eu ce problème là avec les autres produits. Euh, on dirait vraiment là, que, que le plastique est imbibé euh, dans le glueberry. Bon, je suis en train de faire des dégâts. J'ai aussi amené mon euh, 28 grammes de Blue Dream, euh, je ne le mettrai pas au complet, mais je vais en mettre euh, peut-être euh, s'il y a encore de la place dans mon contenant. Je vais peut-être en mettre un 2 deux grammes, euh, je l'aime bien, je l'aime bien, mais il faut quand même là, que j'en mette là, justement là, euh, des produits que j'aime quand même un peu, là, pour quand même euh, améliorer le goût, mais je ne mettrai pas un Pink Kush de raphaël ou un pin de craft collective euh, à l'intérieur, là, quand même, je veux vraiment les déguster, là, euh, à part. Donc, mon grinder, commence commence à est plein, hein, 3 grammes, on le dit tantôt. Ça se remplit pas vite, là, il y a encore de la place. Bon, ensuite de ça, bon, un autre contenant de vide. Euh... J'ai mis ça où. Un autre content de vide, le Blueberry avec le Siren Anchor. Écoute, on continue. Ici, j'ai le Grassland Sativa. On sait que Winman était quand même euh, satisfait de la qualité de Grassland. Euh, C'est quand même pas un produit à 20$. Là, si je me rappelle bien, c'était 23$. dollars. quand même 15% de plus. Quand on paye 15% de plus là, un produit dans la vie. Euh, on s'entend à avoir plus de qualité là, que, que l'autre produit qui est 15% moins cher. Euh, ça peint, peint. Encore un gros 3 grammes ici. J'en ai vraiment pas refumé depuis que j'ai fait la, la vidéo. Euh, ça n'a pas été un produit qui s'est démarqué. Euh, quand on parle de Sativa, hein, en général, là, les terpènes nous amènent à, à nous réveiller. Les bois sont plus dans la tête. Et puis, quand je voulais avoir un buzz plus célébral, plus Sativa, euh, j'avais les GG4 Pamplemousse, j'avais les Chemdog de souvenir. Donc, euh, j'avais d'autres produits Sativa là, euh, plus intéressants que le Sativa de Grassland. Donc, on a encore un autre 3 grammes. Troisième contenant qu'on va vider. J'ai fait un peu de recherche là, sur le Pink Panther. Euh, Je n'ai pas été capable de trouver les croisements qui nous, nous amène à ce, ce produit. Euh, un goût de pain et de poire qu'on nous dit sur les flics. Écoute, euh... c'est sûr que c'est différent là, du Pink Couch, mais quand même un petit goût gazé. C'est bon, c'est bon, il n'y a pas un goût de pain sapin là, poire, écoute, si c'est ça la poire, ok, mais il n'y a pas de goût de pain sapin comme l'indique le site de Leafly là, pour moi. Donc le Grassland, cette siva, il va passer au tordeur. Je n'ai pas passé le test là pour être un, un produit là, que je vais fumer là, euh, sans être mélangé. Vous avez vu le contenant jaune, émeute de citron. Il m'en reste pas beaucoup dedans. Il m'en reste vraiment pas beaucoup. Euh, un produit qui a bien passé, je pense que je l'avais reçu peut-être avant le GG4 Pamplemousse. Et puis, vu qu'il me reste juste un joint, ça va être un joint, un, un produit qui va me donner un peu plus de goût. Ça va être un peu plus agréable de fumer le blueberry de Dubon Select, vu qu'il va avoir été mélangé. Donc, j'en ai un peu échappé dans mon cabaret. Je vais ramasser ça un peu, là. Pour pas faire de dégâts, pour pas trop accumuler. Excellent. Donc, un troisième produit. Là, c'est là que ça commence à faire mal. Mais euh, il y a encore de la place. Ça, j'aime pas ça du tout. Euh, c'est vraiment les trois produits là, que j'aime le moins que j'ai commencé. Euh, j'ai essayé de placer un peu en ordre. Donc, euh, ici, j'ai le blueberry d'Aurora. Blueberry Dora, j'ai rien à dire, euh, j'ai rien à dire, euh, quelle quantité qui me reste à l'intérieur, regarde deux joints, deux joints, est-ce que je le passe au tordeur, écoute, c'est le fun hein, de, de peut-être goûter un blueberry, un blue drink différent, tu veux j'ai goût de le garder, je, je vais le garder, je vais le garder comme ça, euh, je, je vais le passer deux joints, je vais le mettre de côté pour l'instant, un autre Blue Dream, le Marley vert. Lui, il m'en reste un peu plus. Je vais, encore, je vais essayer de le garder lui ici euh, euh, pour pouvoir peut-être fumer là, euh, trois Blue Dreams différents. On sait là, que j'ai euh, un autre Blue Dream ici, là, le gros 28 grammes de Grassland Rêve bleu. Euh, je pense que ça va être un produit qui va rester à l'année. Ce ne sera pas un produit qui va être mélangé. Mais encore une fois, faut vraiment faire des vérifications. Euh, mais le rêve Bleu, rêve Bleu, c'est du Blue Dream. ne faut pas croire que rêve Bleu va être du, du Girl Scout Cookie. Là. Mais on ne sait jamais, hein, mais on va avoir toujours des surprises. Euh, quand qu on regarde là, les produits euh, Petite Puff, avec le Capote Pas, avec le Ben Oui, avec le Tigidou. Hein, on pensait tous que les variétés, vu qu'ils étaient inscrites sur le site de la SQDC... On était certain que ça allait rester comme ça. Mais non. Le tigidou, le ben oui, ça l'a euh, changé de variété au cours des derniers mois. Ça ici, je vais en mettre. Je vais en mettre, euh, je vous ai dit, je vais garder les deux autres Blue Dreams. C'était des 3.5 grammes. Il me reste seulement un ou deux. Ici, j'en reste encore là, euh, à peu près 10 grammes. Donc, euh, je vais en mettre peut-être l'équivalent. Je vais mettre l'équivalent de d'un 3 grammes euh, pour vraiment là, mélanger là, les, les produits que j'ai eus au départ. Là, qui étaient euh, des grosses quantités, là, euh, des 3 grammes, je pense, là, justement. Donc ça, c'est à peu près 1 gramme, ça 2 grammes, j'ai à peu près 3 grammes ici. Donc en mélangeant le Blue Dream, en mélangeant émeute de citron, en mélangeant... L'autre ici, Tangerine Dream, euh, ça va être pas si pire. Ça va être pas si pire. Le Tangerine Dream, euh, je pense que la qualité, elle a vraiment été inférieure à ce qu'on a connu là, là euh, au début de l'année dernière. Et puis le taux de THC est vraiment bas, donc ça va vraiment donner du goût euh, à mon mélange. Donc, rêve bleu. Grassland j'ai à peu près mis la même quantité j'ai quand même passé à travers là, tous les produits que j'avais pas aimés. je pensais pas passer à travers là. je pensais qu'il s'accumulerait et puis que non non j'ai commencé à gruger dedans Donc, cette semaine, je vais recevoir euh, tous les produits manquants pour faire euh, ma culture de cannabis. Euh, toutes les fans, les, euh, toutes les fans, toutes les, le, le produit, euh, le filtre charbon pour euh, la senteur. Tous mes instruments pour vérifier l'eau, le pH... Le pH de mon eau, vérifier la température, vérifier euh, l'humidité dans ma tente. Tous ces produits-là -là, s'en viennent, je l'espère, cette semaine. On va les installer dans la tente et puis on va voir commencer à faire pousser du cannabis, mesdames et messieurs. Merci à tous ceux qui me donnent des conseils sur Instagram. C'est très, très, très apprécié présentement j'ai pas encore trouvé la solution là pour euh, l'humidité parce que là j'ai vraiment des chiffres vraiment différents euh, là on est passé de 35 <coughs> ce qui est très sec à 70 ce qui est très humide euh, c'est sûr que là les pourcentages changent quand on est en floraison quand on est en veg en croissance euh, même que durant la croissance, le taux d'humidité doit changer. Durant la floraison, le taux d'humidité doit changer. Mais présentement, si j'écoute seulement vos conseils, le taux d'humidité, là, vous m'avez perdu ben raide. Euh, vraiment, vraiment, vous avez toute votre opinion, j'ai l'impression. Donc, quand je vais être rendu à l'étape d'humidité, euh, je, je, je vais faire des recherches parce que ou je vais faire la moyenne de toutes les données que je reçois. Mais pour ce, que, tout ce, qui, est, pour ce qui est de toutes les autres euh, informations, ça ressemble pas mal à la même chose. Euh, pour ce qui est du pH, on en parlera plus tard. Tout le monde dit les mêmes chiffres. Euh, pour ce qui est de la lumière, tout le monde dit les mêmes chiffres. Écoutez, euh, je pense que c'est vraiment la passion qui va faire la différence euh, et vraiment les petits petits petits détails qui vont faire la différence parce que les gens utilisent vraiment les pas mal les mêmes formules. On continue notre grosse salade de cannabis ici. Qu'est-ce qu'on a ici Un autre produit de Dubon ou Dubon Select. Vraiment déçu ces temps-ci. Vous le savez très bien avec ces produits-là. Ici là, le Sensi Star. Hein? Je m'étais procuré le Sensi Star du Dubon Select pour faire une comparaison avec cet acre. Pas pire, peut-être pince à pain, encore un gros 2 grammes ici, là. Euh, j'en ai vraiment pas fumé beaucoup. Euh, je vais laisser un message à toute la gang, là. Dire un message à tout le monde qui ont des GG4 pamplemousse de souvenirs, qui mettent ça de côté pour pouvoir le comparer avec euh, les futurs GG4 pamplemousse. Qui vont venir euh, du BC, hein, on sait que Verdelite a été vendu la filiale de Emerald L Thérapeutique. Donc, ça va être Emerald L Thérapeutique qui vont le produire, le fameux produit souvenir. Je vous encourage à le fumer immédiatement, votre GG4 Pamplemousse, parce que j'ai peur là que dans trois mois, quatre mois, six mois, mais ben, la qualité se détériore et puis que vous ayez pas le produit euh, de qualité euh, exigé ou le produit de qualité qui se. Qui est présentement dans votre enveloppe. Euh, prenez des photos euh, essayez de garder des bons souvenirs de votre expérience, mais euh, je vous suggère de le fumer immédiatement. Je m'en ai procuré dernièrement à Québec encore des GG4 Pamplemousse de souvenirs. Euh, J'imagine qu'ils ont été faites par Vert d'élite et puis euh, j'ai fume, je les fume, j'ai ouvert les enveloppes. Euh, Attendez pas trop, j'ai vraiment peur que la qualité se détériore. Donc, on va euh, passer au blender, mon ami. Le Sensi Star de Dubon Select. Encore un produit qui ne s'est vraiment pas démarqué. Euh, ça va être impossible pour moi là, de racheter ce produit-là. Euh, je l'ai racheté une dernière fois parce qu'on avait été très, ben, très impressionné. Pas vraiment impressionné justement... On s'appelle, c'était le produit avec le taux de THC le plus élevé, qui était de 27% dans les six premiers mois là, de la légalisation à d'essai. Tout le monde était excité de ce Sensei Star à 27%. On se l'est toutes procuré Et on a tous remarqué que le pink Kush de San Rafael était vraiment beaucoup plus puissant, euh, vraiment beaucoup plus somnolent, euh, vraiment plus indica que le Sin sister de Dubon Select. Donc, dès ce moment, une cloche aurait dû être allumée dans toute, toute, toute mon tête pour nous rappeler que le THC n'est peut-être pas la priorité à regarder lorsqu'il est le temps d'acheter et de faire un choix sur notre cannabis. Donc, on va y grainer ça. On va chercher le grinder, juste ici. Oh, l'humidité est encore bonne. Bienvenue au Québec. Et bienvenue aux contenants qui sont pas vraiment euh, hermétiques. Donc, le, je vous rappelle, vous êtes présentement euh, avec Winman et on continue à faire la salade des cannabis ordinaires de la SQDC. que ça donne plus de volume celui-là. Il, il y avait vraiment 3 grammes. Euh, bien plein mon homme. Encore de la place, on est rendu à moitié. Donc euh, on va pouvoir vraiment faire un bon ménage. Bon, bon, il va avec le émeule de citron. Il n'en reste vraiment pas beaucoup. Il me reste euh, un joint. Un gros joint là, de papier 1 et 1 quart. Comme les papiers Winman. Et ça va passer au grinder. Est-ce que ce joint-là va faire une différence là-dedans? Chaque petite quantité donne un petit goût. Donc euh, je l'espère. Là, mon grinder commence pas mal à être dû. Oh, my God! fallait qu'il fasse ça en plein milieu de la vidéo. Merci. Bon. J'ai voulu acheter du, de l'alcool dernièrement. Il n'y en avait même pas au Dollarama. Du au Virus. virus. Parfait. Enfin, enfin, un petit uh, Tangerine Dream ici. Euh, il y en a beaucoup. La qualité a vraiment un petit peu changé. Euh, il Me fait penser, me euh, fait penser au produit du mauve là. Peu stral peu, peu stral euh, Beaucoup de petites branches, beaucoup de petites branches. Le nouveau là, Tangerine Dream. Là, il est en train d'avoir une technique, là, peu push try, Tangerine Dream, là, chez San Rafael, euh, que j'aime pas. Euh, la qualité est en train de baisser, là. Euh, c'est plate, c'est plate. Euh, je m'attendais pas à ça. Euh, je, je pensais que c'était vraiment l'excellence, on comprends-tu? Le pinko de San Rafael, il est incroyable. Le Dela est incroyable. Pis ces deux-là encore, ils m'ont pas déçu. Euh... Même si les cocottes sont super petites, ce Pinko de San Rafael, le buzz est vraiment incroyable. Euh, quand on regarde avec la loupe, la cocotte est quand même bien. J'ai pas eu de beaucoup de branches avec le Pinko de San Rafael. J'ai pas eu beaucoup de branches avec le Della Hayes de San Rafael. Les cocottes sont petites, mais c'est quand même bien. Puis le buzz est vraiment exceptionnel. Euh, se démarque vraiment vraiment vraiment là de la compétition là bon écoutez euh, il m'en reste deux ici il m'en reste deux donc ça on va mettre ça ici je suis vraiment content il va vraiment avoir à cette place on va voir la différence de couleur Un ici euh, de Dubon Select, euh, Chef Doré de l'Origan. Je pense que le taux de THC avait été vraiment fort. Et puis, 23,65. Écoutez, avec le mélange de terpène, euh, ce produit-là avait vraiment été efficace euh, avec Winman. Euh, le buzz avait vraiment été assez fort. Il me reste deux joints. Je vais le mélanger. Je vais le mélanger pareil. Euh, ça fait quand même quelques produits que je trouve pas pires comme émeutes de citron. Euh, Tangerine Dream. Pff, il est pas bon là. Ça va quand même donner un goût différent. Mais je, je l'ai dit qu'il est pas bon, hein? Je l'ai dit, hein? Donc euh, Il va peut-être être pas si pire ce petit mélange-là ici, là. Il va rester un produit. Je pense que je vais mettre les deux autres Blue Dream dedans en plus. Je pense que l'expérience Blue Dream, euh, je pense que je n'ai assez, je, je n'ai assez vécu là. Ouais, ouais. Donc ici, je vais mettre Chef Doré de l'Oregon. Et voilà, euh, du 23.65, le buzz est très bon. Euh, c'est terminé. On va être le Blue Dream d'Aurora. <coughs> l'expérience Blue Dream, euh, c'est terminé. Il me restait 2 euh, joints. Donc, je l'ai quand même euh, fumé. Euh, c'est pour ça que je te dis que l'expérience Blue Dream est terminée. Euh, je l'ai quand même euh, assez bien fumé. Et puis, euh, je n'achèterai m'achèterai plus de Blue Dream là, pour la prochaine année. À moins qu'il y ait un nouveau Blue Dream, de nouvelle compagnie. Weedman va l'essayer. Mais pour ce qui est des Blue Dream qu'on qu connaît présentement, euh, ça sera pas d'autres. Ça sera pas un... un achat répété. Là. Ça se dit-tu ça, un achat répété? Bon. Donc, on va fermer le Tangerine Dream. Bleu, Blue... Ch... Non, ça, il m'en reste ici. Parfait. Marley Vert, l'autre Blue Dream, c'est terminé. Lui, je n'avais pas fumé beaucoup. Je n'avais pas fumé beaucoup. Il me reste 4-5 joints. Là. Un gros 2 grammes. Donc ça va vraiment. Oh non c'est jamais. Ça va libérer mon comptoir. Parfait. Ça ici, le Blue juice, j'en ai mis tantôt. J'en ai mis vrai 3 grammes. J'en mettrai pas plus pour pas que ça prenne tout le goût là même que ce serait peut-être bon j'en mettre plus mais on va laisser ça de même je suis en train de penser peut-être en mettre plus pour améliorer le goût de tout ça on va laisser de même on va laisser de même et puis celui-ci ben j'ai une mauvaise nouvelle pour vous c'est le glue le glue qui est supposément du gg4 si vous aimez mieux euh, du gorilla glue si vous aimez mieux du original glue c'est la même chose ben il n'ira pas dans mon mélange. Euh, je déteste ce cannabis, je déteste cet arôme. C'est effrayant, c'est pas vraiment ça du GG4. Je veux j'aime, jamais... c'est vrai, c'est effrayant l'arôme. Euh, je veux pas que vous penser que c'est ça que j'aime. Euh... Puis là, vu que je t'en parle pendant 30 secondes, une minute, c'est pour vraiment que tu comprennes. Que c'est pas ça que j'aime comme GG4, OK? Donc, euh, je te laisse là-dessus. Donne un pouce à la vidéo et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!